chasser toute équipe là oui. et donc, nous on a monsieur nous pas chasser démons pas grand, encore oui. pas équipe c'est loyalier. victoire oui. et loyer qu que mon dieu bénisse nous et loyer loyer batman pour le seigneur oui. alléluia alléluia Alléluia! On nous dit gloire à Dieu. nous dit Satan Raïou, Satan Raïou, Satan vole, les assassins, les méchants, les criminels. Satan pas besoin, Satan. Quoi de monde qui l'a même la carole Canada? Pour toi, y pasteur Leader Richardson, toute équipe. Amen. Dans équipe, amen. côtés, toutes côté, toute les côté, dans toutes côtés, net. Dans oh ah les ah côtés, nous avons nous avons nous avons diable nous avons nous nous avons nous avons dit, nous nous Venir prier pour nous. C'est un homme de bien. Mais c'est toute l'humanité, C'est un homme de bien. Et son grand comptable professionnel depuis depuis qu'il a exercé monsieur professionnel comptable, ça fait 12 ans. Il a 12 ans. Dans le niveau comptable agréé. C'est un cadre. Vraiment bien préparé. Un homme sage, un homme de bien, un homme simple. Maintenant, il passé par pour raison ministérielle. Il est passé, de venir dans la base. Vous entendez? Amen. Moi, je suis Madame Nito, son comptable, licencié, humble, respectueux. Vous êtes d'accord avec l'évangile. Mandez-nous, côté nous, M. Nou, nou, ouais, bah, pile respect. C'est un pasteur ordonné, consacré de la médium. Au rang honorable. Que l'on soit ainsi. Priez pour le peuple. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Père tout puissant, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Matin, nous bénissons, nous exaltons, nous remercions au Seigneur pour la sagesse, pour la magnificence, pour exaltation dans la vie chacun de nous, Seigneur, spécialement dans la vie papa, nous, pasteur Amel Lafleur. Côté que vous mettez notre temps, Seigneur pour montrer nous comment pour nos batailles pour montrer nous comment pour ne raï diable pour montrer nous Seigneur Dieu pour ne pas courir pour diable c'est avancer pour nou avancer nous bénis nou Seigneur pour tel ministère que vous baille personnel sa Seigneur côté que Seigneur vous passez avec lui dans le monde et coudre la Seigneur pour la former des d'autres militaires pour la former d'autres soldats pour la dans temps ça, parce que diable, le peuple, la pays d'Haïti en otage, diable, chaque zone en otage, diable, chaque département en otage, diable, chaque commune en otage, diable, chaque section communale en otage, diable, chaque ruelle chaque impasse alléluia, en otage, et bien, matin, en Seigneur, nous bénédons au nom du Saint-Verset de Jésus-Christ, que nous Toujours à déclarer que nous pas besoin de diable. Que ministère porte étroite. Amen, amen. Rail diable. Que chaque grain, membre de ministère ça, pour continuer. Rail diable. Eh bien, Seigneur, nous demandons grâce. Amen, amen. Grâce pour payer ça. Grâce, Seigneur Dieu, pour chaque militant. Amen, amen. qui a frappé dans chaque zone. Amen, amen. Chaque soldat que Papa nous place dans nos zone Eh ben nous servions fort pour payer ça. Eh bien, Seigneur, matin, nous remercions malgré ta nous, malgré nous pas bon, malgré nous pas digne pour nous camper. Mais, Seigneur, c'est grâce que vous faites nous. Amen, amen. Malgré le travail darrache pour nous, comment le cas éliminer. Amen, amen, mission ça. Quand Diabop travail, chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, pour nous comment nous sommes de mission de la porte étroite. Amen, amen, à savoir, papa, nous, Seigneur, il y a travail pour Comment on est qu'à finir avec? Mais Seigneur, pas des soldats qui ont perdu comme ça. Amen, amen. Ou pas livrer, ou pas livrer, ou pas livrer. et bien, Seigneur, nous bénissons pour le monde qui sauver pour le monde qui délivrer, en bas, main des morts, pour le monde qui sauver, en bas, mais diable, en bas, mais Satan, et bien, Père d'amour, matin, son grâce, Seigneur, fait nous présent, papa, ici. Son grâce Seigneur pour l'évangile ça, l'évangile réveille ça Seigneur. L'évangile bataille ça, l'évangile job ça, l'évangile papa démon ça, l'évangile papa bandit ça, l'évangile cap avancé ça, chaque zone, chaque côté, amen, amen, cap traversé dans le monde entier, cap suivre l'évangile ça, que moun Seigneur, qui sentisse là seulement, doit capable de Viens nous même côté nous sortie en côté nous ou mettez-nous parmi monde sauvé Et Eh bien, Père d'amour, nous bénissons comme ça, nous remercions comme ça, Seigneur, au nom du sang verset de Jésus-Christ, au nom de jésus -Christ. Cri, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le vélo crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Crie Alléluia gloire. Alléluia, gloire. Nous bénis le Seigneur. Et pour matiner ça, yo matiné béni. Donc nous bon Dieu, gloire, honneur. Que les mêmes seuls méritaient. Levez-moi pour recevoir les mots de bénédiction. Ou parole ça. Tout homme forgé contre moi. Tout homme forgé contre moi. Tout homme forgé contre moi. Dis-le en figure des mots. Tout homme forgé contre moi. Tout homme forgé contre moi. Tout homme forgé contre moi. Lève moi Dieu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur l'a grâce, capable de bénir en abondance. Que bon Dieu bénisse. Studio.